Eh bien bonjour à toutes et à tous, bienvenue euh, dans ce salon des super-héros et Marvel à Valon. Euh, je vous propose de nous accompagner à l'intérieur, on est donc à la salle des fêtes. Euh, derrière nous on a la voiture ectoplasme, donc de Ghostbusters si vous connaissez. Et euh, avec moi à la caméra on a Sébastien, salut à toi, et euh, je te propose qu'on y aille. Donc c'est parti, veuillez me suivre Autant pour nous, désolé, on a eu un petit problème de son. Donc, du coup, là, on est devant l'entrée. On a euh, un des euh, monstres qu'on peut retrouver dans Ghostbusters. Euh, je connais pas du tout son nom, par contre, je ne m'en rappelle plus. Euh, on a quelques personnages, notamment de Ghostbusters euh, sous euh, plastique, ainsi que des pop. Donc, vraiment, c'est un univers tout entier, vraiment autour de Ghostbuster. Voilà. Donc également on a un fabricant de euh, bornes d'arcade, donc il fait des bandes d'arcade 1 hein C'est normal, c'est normal. Euh, on a des bandes d'arcade euh, fabriquées euh, par une personne qui est là, on va aller juste le voir s'il est là, il est là-bas. Je sais pas si tu peux essayer de le choper euh, sur la caméra. Donc des petites des bandes d'arcade faites maison. Voilà. Si je peux. Euh alors, est-ce que tu peux me dire comment tu Seb. Bon. Bon. Alors, aujourd'hui, on se retrouve avec Seb, euh, qui donc euh, conceptualise des euh, bandes d'arcade personnalisées. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus Bonjour à toi, Seb. Bah, bonjour à vous, déjà. Merci d'être venu nous voir. Donc, euh, moi, je suis Arcadion. Euh, voilà, je suis de Saint-Brie. Hein, je suis dans Lyon. Je fabrique des bandes d'arcade personnalisables, en fait. Hein, donc, euh, voilà. Vous me demandez un graphisme, des couleurs, enfin, voilà, tout ce que vous voulez. Et puis, il y a 3800 jeux dessus. Voilà. Alors, surtout du rétro gaming. On est plutôt sur des consoles à jeux à cartouche en fait. Et euh, comment t'es venu l'idée de faire des bornes d'arcade Bah écoute, euh, voilà, je suis une génération, euh, salle de jeux vidéo, donc euh, du coup, voilà, j'allais euh, passer mes mercredis après-midi, mettre une petite pièce de 2 francs euh, pour <rire> faire un jeu. Et euh, du coup, je me suis dit, bah, allez, un petit rappel à la jeunesse, et du coup, voilà, c'est comme ça que je suis parti avec ça. Okay. Donc du coup, t'as décidé d'en faire ton, ton métier et tout. Et... Euh... Une borne d'arcade ça se trouve à peu près dans, dans quel genre de tarif, dans quelle fourchette à peu près Alors on est à partir de 1199 euros avec les 3800 en jeu, euh, tel que vous pourrez l'avoir sur le salon en fait. Okay. Et après, suivant euh, ce que vous demandez, on peut la personnaliser, donc forcément il y a des options qui peuvent se rajouter dessus. Okay. Et bah super, et bah, je te remercie beaucoup en tout cas, je te souhaite un bon salon et puis euh, amuse-toi bien, merci beaucoup. Donc euh, du coup, si vous avez envie d'une borne d'arcade, n'hésitez pas, vous pouvez faire appel hein, à Arcadion. Voilà. Je vous propose qu'on aille dans la suite euh, du salon. On va partir par la gauche. Donc là on va avoir un stand de figurines pop essentiellement, euh, ainsi que d'autres euh, figurines et autres que vous pouvez avoir. Je te laisse faire quelques plans. Donc voilà donc là encore un autre stand avec un petit peu plus de figurines pop euh, Toujours plus de pop parce que c'est très intéressant A notre gauche on va voir l'espace culturel Leclerc Qui du coup est là pour vendre des figurines, des mangas On peut voir un peu ici on a quelques mangas Ok. Voilà donc, voilà donc vous voyez qu'il y a un petit peu de tout hein. Il n'y a pas que euh, du cosplay bien évidemment euh, juste à ma droite on va retrouver des katanas, euh, des épées et autres, euh, des petits couteaux aussi Perso je les adore, je kiffe les katanas Je serais presque à deux doigts d'en acheter un <rire> Alors celui-là je les connais pas Ça me dit quelque chose mais je les connais pas euh... Voilà donc on a une belle collection de katanas également Tout cas Voilà alors là, juste à gauche, on va voir un stand qui euh, fait euh, des figurines et qui les peint eux-mêmes. Voilà, donc ils les font maison. On va essayer de les interviewer également. Et donc, ça s'appelle Hobby Maquette euh, Impression 3D. Je les ai vu passer, celle-là. Bonjour, est-ce qu'on peut vous interviewer quelques instants, s'il vous plaît ouais. Alors, donc du coup, donc euh, hobby Maquette, impression 3D, c'est ça Vous faites tout vous-même. Euh, quel est votre nom, s'il vous plaît Alors, Lionel. Guidé. Guidé, voilà. Et euh, bah, j'imprime depuis un an, en fait. voilà je... Et euh, donc, du coup, vous en avez fait votre métier, c'est ça Ou c'est juste une passion Pour l'instant, c'est juste une passion. D'accord. Et euh, donc là, tout ça, c'est vous qui les avez fait D'accord. Et, euh... ok, donc vous les vendez. Euh, ça vous prend à peu près combien de temps à faire une pièce en général alors, c'est entre une 20, 20 et 36 heures. Okay, ah oui, donc ça représente quand même pas mal de temps. Et euh, vous faites ça donc depuis combien de temps, vous m'avez dit Un an. Ah, D'accord, ok. Et bien, bah, je vous remercie. Je vous, passe, euh, je vous souhaite une bonne journée. Merci. Et puis, euh, profitez bien de ce salon. Au revoir, merci. Ouais, parce que comme il est dedans et tout, oui, bah, ah oui, oui, là, ça. Oui. il était déjà en bah, bah, oui. Quand j'ai commencé, c'était ça. Hein. Donc, euh... donc là, à gauche, on va retrouver un atelier de maquillage pour ceux qui ont envie de se faire maquiller. Ça peut être sympa faut savoir que le, dans le cosplay, le maquillage c'est vraiment très important, ça fait beaucoup de choses, n'empêche. Hein, voilà donc encore à droite on a des petites figurines, alors là c'est des figurines un peu plus anciennes comme on avait quand on était petit. Euh, Peut-être que ça peut vous rappeler des souvenirs, en tout cas moi il y en a certains que je reconnais, là on peut retrouver des Power Rangers, c'est plutôt sympa. Ou également des cartes euh, Pokémon et autres. Voilà. Ou également des jouets comme, dans, comme à l'ancienne. C'est vrai qu'on n'en voit plus beaucoup des comme ça. Hein. ça va Donc tout à l'heure, nous avons la scène à droite sur laquelle on pourra retrouver le concours de cosplay euh, qui aura lieu euh, dans l'après-midi. Euh, il y aura également des lots à gagner. Ok, donc le concours de cosplay qui aura lieu à 15h, il euh, y aura des lots à gagner avec plusieurs personnes déguisées, on en a vu tout à l'heure d'ailleurs, je sais pas si vous en avez vu un peu, donc on a euh, des Ghostbusters, on a des euh, Les Indestructibles, tout à l'heure on avait des Ant-Man, bah, justement on en a un juste là, voilà, et donc on les retrouvera tout à l'heure à 15h pour le concours de cosplay, voilà, et on pourra élire le meilleur costume. Ça peut vous rappeler des souvenirs, on a ici une télé cathodique avec une PS2 avec une soixantaine de jeux. Un lot exceptionnel qui en plus de ce que j'ai compris est à vendre. Euh, c'est vrai que ça fait bizarre, ça fait très rétro et euh, on n'en voit plus beaucoup des PS2 aujourd'hui. <rire> Donc euh, en voir une sur un salon, j'avoue que c'est un peu, euh, c'est un peu, euh, comment dire, c'est nostalgique. Voilà. Donc là on va retrouver un peu euh, quelques stands un peu plus classiques, on va avoir des films un peu anciens, euh, on va avoir des petites voitures de collection également. Des figurines encore une fois sur les super héros Alors là on va voir alors C'est une Switch mais en l'occurrence ça va être Un peu du du combat Alors je sais pas c'est lequel celui-là comme jeu Celui-là ça me dit rien Je ne connais pas du tout, si toi tu le connais Mais moi je le connais pas Là on va voir un artiste, par contre je sais pas qui c'est Donc bah écoute je te propose Qu'on aille le voir fait des images de Instants pour qu'on vous euh, filme pour faire une petite interview Oui ouais, Ça vous dérange pas si Je peux passer derrière peut-être Merci. Euh, pour... oui. Alors c'est quoi votre nom s'il vous plaît euh, Clément. Clément, ok, d'accord, c'est euh, Bah, Du coup je vais vous interviewer et puis on va discuter un peu de ce que vous faites. Okay. Ouais. Ça, ça vous dérange un petit peu ou ça non, va Non, bon. Clément, ouais. d'accord. Okay. Alors je me retrouve avec Clément aujourd'hui, donc euh, du coup c'est toi qui réalise tout ça ceux-ci les tableaux avec euh, bombe de peinture oui okay. c'est ma soeur c'est au, au pinceau à l'acrylique d'accord ok donc d'un côté bombe de peinture et de l'autre côté euh, acrylique donc là on va voir euh... donc ça c'est elle qui l'a fait c'est ça ça c'est ma soeur euh... d'accord ok là bas aussi Hop, donc on va voir du Captain America du Superman du Hulk la Ok Ah oh, c'est top et après donc toi du coup ça va être donc tout le reste, c'est à la bombe de peinture, tout ça Tout ça, tu le fais à la bombe de peinture, uniquement D'accord, ok. Et cela aussi. Ok, d'accord. Ça fait combien de temps que tu fais ça Un an, pile-poil. Un an, pile-poil D'accord. Et euh, comment tu de, de, as eu l'idée de commencer ça, en fait Je savais pas quoi faire pendant les vacances. <rire> et j'ai pris une bombe, et puis j'ai essayé, et puis j'ai réussi tout de suite. Okay. Puis j'ai travaillé au fur et à mesure les euh, nouveaux concepts. Parce qu'au début, je faisais que des paysages. Et après, j'ai commencé à faire des personnages. Et puis plus ça va, plus je vais faire des trucs compliqués maintenant. Ok, et du coup tu fais essentiellement donc beaucoup de manga de ce que je vois, un peu de, de, de fiction avec Star Wars. Tu fais d'autres trucs ou pas Non, que manga, peu de Star Wars, de Marvel et du paysage. Okay. Et du coup c'est devenu un métier à temps complet ou juste une passion pour l'instant Juste une passion, Ouais, juste une passion. Et ce serait dans l'idéal de devenir un métier ou dans toujours juste une vraiment qu'une passion ouais, du ouais qu'une passion ok d'accord et bien, bah, écoute je te remercie beaucoup je te souhaite une très bonne journée et merci puis profite bien de ce salon et puis merci à toi ouais. Alors, au revoir bonne journée merci. Bonjour, bonjour. Merci. Vous avez Là, sur Twitch oui, c'est ce ouais, ça. OK, bah, parfait. Merci. Donc du coup, vous voyez, on a pas mal d'artistes, on a pas mal de cosplayers on a euh, du pixel art. Oh, c'est trop drôle. D'accord, OK. D'accord, elles sont faites comment les fioles C'est fait à partir d'eau et à partir de différents colorants et on joue beaucoup avec de la paillette, des paillettes aussi. Là c'est vraiment un jeu vraiment sur les couleurs, comme ça on peut avoir différentes formes, différentes... Okay. Et là il n'y a pas de souci, euh, vous demandez. Là c'est prochainement, j'essaierai de trouver une, solu une solution, normalement ça existe pour que on a toujours essayé l'effet tourbillonnant. Là, ah, ça peut être pas mal, Ouais, en effet. Alors, on va regarder ça. Je trouve ça super joli. Et ça... Il y en a qui aiment bien mettre euh, des dés là-dessus, et le but c'est vraiment hop, de lancer, et puis vous lisez au-dessus. C'est une façon assez originale de lancer un dé quand même. Et bien, en tout cas, merci beaucoup, et puis euh, un très bon, une très bonne journée pour ce salon. Merci, au revoir. Donc voilà, donc, on peut retrouver également du pixel art, on va également avoir des jeux de société. Voilà. Excusez-moi et alors juste là juste là on va avoir un stand qui font des badges des pins, des t-shirts et ils font ça sur impression ça peut être super stylé. Euh, on va les regarder après, <rire> je pense, parce que j'aime bien. Et, euh, et du coup, voilà, Donc, on a les tarifs juste là, si tu veux montrer un petit peu les badges aussi, ce qu'ils montrent. Voilà. Donc ça, c'est la partie principale du salon avec tous les stands. Je vous propose maintenant de m'accompagner euh, du côté de la cafétéria et de la salle de jeu également. Alors on peut voir les affiches, les différentes affiches qu'on peut avoir un petit peu partout. Vous pouvez le voir, ça reste un grand salon, il y a beaucoup de monde aussi. Voilà, donc on a vraiment toutes les affiches de films Marvel et, principalement et de super-héros. Voilà. Donc je vous propose de m'accompagner donc jusqu'à la salle de jeu, également là où il y a notre stand tant qu'à faire. On a également Romain qui fait partie euh de La Sauce et qui est cosplayer qui sont juste là <rire> Salut Romain, comment ça va Ben bah ça va, écoute ouais, ça va. Du coup tu peux nous expliquer un peu c'est quoi votre cosplay pour ceux qui ne connaissent pas Alors le cosplay on est un duo du, du jeu vidéo Nier Automata donc moi je suis le garçon, donc le 9S et euh, ma copine qui est 2B, donc le 2B donc voilà on connaît souvent la fille parce qu'elle est vraiment euh, exposé euh, dans le monde du cosplay mais il y a aussi le garçon donc ça fait ça fait le duo avec des grandes armes et c'est ça qui est le pied quoi <rire> c'est ça. ça qui m'a donné envie de faire le cosplay c'est d'avoir des, des armes monumentales parce que je trouve que les accessoires c'est vraiment important c'est vrai que les accessoires on, on sous-estime beaucoup il euh, y a combien de temps de travail sur un tel cosplay alors euh, par exemple là celle là l'épée là je l'ai fini à 3h du matin euh, je l'ai bah, fait rapidement mais euh, ouais je l'ai commencé hier mais parce que j'ai l'habitude d'en faire mais sinon ouais faut, faut compter plusieurs jours quoi alors la question que tout le monde se pose je pense est ce que vous arrivez à voir là alors je vois Parfait, je vois parfaitement euh, comme si on prenait un, un bas un bas noir et on mettait devant les yeux donc oui on voit vraiment très très bien euh, moi je vois alors je pourrais pas lire ce qu'il a sur une boîte mais je vois exactement euh, écrire le canapé en face <rire> on se demande bien qui c'est <rire> bah, écoutez merci beaucoup prenez soin de vous et puis euh, on se revoit plus tard Donc du coup, juste là, on a notre atelier, euh, euh, notre mini atelier cosplay sur lequel on va faire des balles de Jinx en collier. On va y aller juste après. Voilà, on a également installé une switch pour les jeunes. On a Kevin. Salut Kevin, comment ça va Comment ça va Kevin Ça va bien et toi Mais dis donc, tu peux nous expliquer quel est ce stand Oh ben c'est facile, c'est le stand Le Canap. Mais, mais dis donc, qu'est-ce que c'est Le Canap euh, C'est une web TV. Oh mais, mais, mais, mais on, serait pas, euh, on serait pas en direct Oh là là, c'est Inception <rire> Donc voilà, donc vous avez compris que du coup on va faire l'atelier juste là. à ah, coucou la caméra. Euh, juste là, on a donc euh, un baby foot à, à droite. On a également une bande de fléchettes. On a une bande d'arcade Pac-Man. Euh. On a donc les jeux vintage. Voilà. Donc ils font flipper, baby foot, euh, bande d'arcade. Ils font pour les particuliers, mariages, anniversaires, fêtes, vacances, professionnelles, journée portes ouvertes pour les entreprises, les événementiels et les séminaires. Voilà. Alors donc après vous avez donc la cafétéria qui est là et on a un stand photo avec les cosplays et les enfants également. C'est assez sympa. Donc là on est plus dans le thème Star Wars en l'occurrence. Pour changer un petit peu on a également une tombola tout au fond à partir de 1 euro et euh, vous pouvez gagner divers euh, lots donc ça peut être sympa et après on a une buvette avec nous Donc du coup on va se laisser ici, on va se reprendre tout à l'heure pour l'atelier cosplay. Euh, je vous remercie en tout cas de nous regarder encore et toujours euh, sur ce salon. On se retrouve pour l'atelier et on se dit à tout à l'heure. Salut Et voilà On va faire le truc et puis... Euh... sais que, que c'est la fête des aujourd'hui. Hein <rire> c'est vrai ouais, J'arrive. <rire> ok. Eh bien bonjour à toi Denis, comment ça va eh bien très bien, et puis, tu... recevoir, quoi. je suis content de vous recevoir. Eh ben, écoute, euh, merci à toi aussi de nous accueillir parce que tu nous as invités du coup et euh, ça nous fait plaisir. Euh, donc du coup on est au salon donc, des super-héros et du Marvel euh, donc c'est la quatrième édition si je ne me trompe pas, c'est ça Quatrième édition. Euh, c'est toi qui as eu l'idée de base ou euh, comment ça s'est passé en fait avant de, de créer ce salon ben, Moi j'étais un petit peu collectionneur de BD, de Strange, Marvel, Titan et puis avec Chris Wolf Animation qui lui aussi était collectionneur, ça nous a pris comme ça, on dit tiens pourquoi qu'on ne ferait pas euh, une petite expo Et puis bon la première année on a vu qu'il y avait de la demande. alors du coup bah, de fil en aiguille, et ben bah, maintenant la quatrième édition, et puis on sera obligé de pousser les murs si on voulait, parce qu'on refuse du monde quoi. Bah, en tout cas, c'est vrai que c'est. Euh, on pourrait dire que c'est petit, mais en vrai, c'est super sympa. Et on le disait tout à l'heure, c'est euh, très familial et euh, très, très bon enfant, je trouve. À aucun moment, on se dit que c'est commercial ou. Euh, ou vraiment, c'est le partage, le partage du cosplay, etc. Euh, toi, qu'est-ce que tu préfères dans ce salon bah, Moi, c'est surtout l'esprit de famille. Hein. Du coup, quand on l'organise, nous, c'est pour faire plaisir des jeux aux enfants. Donc, on veut que l'entrée soit gratuite. Tout ce qui est jeu, que les parents n'aient pas à mettre la, la main en porte-bonnet et vraiment que ce soit ouvert à tout le monde, aussi bien les adultes, et on accueille aussi bien les cosplayers professionnels comme vraiment les gens qu'on va dire entre guillemets déguisés. Okay. Voilà, on accueille tout le monde. Okay. Et euh, donc du coup, est-ce que c'est, ça demande beaucoup d'organisation un, un salon comme ça Oui, c'est un, un an de travail un petit peu, essayer de ne pas mettre les exposants, les mettre en concurrence, essayer de trouver les bonnes personnes pour qu'ils aient le même esprit que nous, parce qu'on veut que ça reste quand même familial. La preuve, hein, on essaye de manger tous ensemble, on boit l'apéritif tous ensemble. Voilà, ça fait partie du... Et on n'est pas là pour gagner de l'argent, mais on ne veut pas en perdre. Parce que nous, en fin de compte, c'est le club de badminton tennis qui organise cette manifestation. Quoi. Et c'est surtout pour euh, animer la commune. Quoi. Oui. Ah, c'est vrai que euh, du coup ça demande quand même pas mal de ressources aussi, hein, que ce soit humaines ou financières. ça demande quand même certaines choses. Euh, donc là du coup on va avoir le concours dans pas longtemps de cosplay. Euh, Est-ce que tu as un petit avis sur euh, le potentiel gamin, gagnant Non, pour l'instant en plus euh, j'ai de la chance cette année d'avoir euh, Maïlis qui est à ma gauche et puis qui m'a amené deux cosplayers qui viennent de Paris, qui eux sont professionnels et du coup qui nous organisent ce, ce concours. Et du coup ça permet bah, d'attirer une autre clientèle. c'est et euh, bah c'est vrai que euh, ça change un petit peu, puis en plus là, bah ça fait aussi participer un peu les enfants, mais aussi les adultes, et au moins tout le monde a sa chance, c'est plutôt cool. Et euh, du coup, ça se passe comment par rapport à l'élection Il y a un jury, quelque chose Oui, donc il y aura euh, 3 à 4 jurys, et le principe, c'est bon, déjà de se faire plaisir, ils vont tous faire un passage sur scène, qu'on va les suivre avec une poursuite, mettre un petit fond musical, et à la fin, tout le monde est récompensé. Donc, coupe les médailles pour les premiers et les enfants, ils auront tous un petit lot, okay. bah, C'est super cool, en tout cas. Et euh, qu'est-ce que tu aurais à nous recommander, en tout cas, dans ce genre d'événement de, de, ou dans le salon même Qu'est-ce que tu nous recommanderais le plus bah, Déjà, de vous faire plaisir, d'aller aux gens, mais c'est ce que vous faites. Voilà, faire connaissance. Parce que je vois, bah, moi, ce qui me fait plaisir, c'est les enfants, les parents euh, qui m'ont appelé depuis 15 jours. Ils m'appellent pour savoir comment que ça se passait, à quelle heure. Est-ce qu'on pourra se prendre en photo euh, Vous inquiétez pas, vous êtes tous les bienvenus. Et quand je leur dis que tout est gratuit, bon, bah, euh, c'est pour ça qu'on a eu beaucoup de monde ce matin. Et euh, je suis content, c'est quand euh, les, les étalages sont vides. Euh, voilà, ça veut dire que les prix sont abordables pour euh, les exposants. Quoi. Oui, c'est vrai que quand on organise ce genre d'événement, il y a toujours le petit, un petit côté de frayeur de se dire si est-ce que ça va toujours plaire, est-ce qu'il y aura toujours un peu de monde et est-ce qu'on n'est on pas les seuls à vouloir partager ça. Quoi. Donc euh, soulagé du coup. Oui, oui soulagé. Et puis bon, après l'avantage qu'on a, c'est qu'on s'entend bien avec les, les autres salons. Je vois avec Nico qui est le président oui. du Galactique Day, qui est bientôt. Donc on lui fait sa pub, lui nous fait notre pub, il y aura le Migène Collector aussi. Donc, et puis on n'est pas vraiment dans le même univers on, et personne ne se fait concurrence. Et je trouve qu'il y a une bonne ambiance. Ça. Donc, et puis chacun, on va les gens chez les autres. Si on peut se rendre service, on se rend service. C'est ça que j'apprécie moi. Okay. Ouais, c'est ouais. super. Bah écoute, je te remercie énormément. Et puis euh, bah, encore merci de nous avoir invités, parce que franchement c'est adorable. Et puis euh, bah, si à l'occasion on peut revenir l'année prochaine, du coup, ah bah. ça va avec grand plaisir. Vous êtes les en priorité, vous êtes marqué sur... <rire> bah C'est très touchant, merci beaucoup. Bah un petit mot de la fin bah écoute, Merci surtout à vous. C'est vrai, quand, quand je vous ai vu euh, pour la première fois sur YouTube, j'ai dit, il faut qu'ils viennent chez nous. quoi. <rire> Et, ils, font, ils, font partie, euh, ils font partie de notre famille. Quoi. Bah en tout cas, on est très contents nous, de pouvoir faire partie de cette grande famille. Et encore un grand merci. Bah, merci, à ouais. plus. Merci beaucoup. Merci.